Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Vini du Comptoir de Vini. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un début de la collection pour l'été 2022 de ce que je fabrique. Certains d'entre eux sont déjà sur le site, d'autres vont arriver au fur et à mesure. Pour connaître les vertus des pierres que je vais vous présenter, je vous invite à aller sur le site 3W Le Comptoir de Vigny dans l'onglet « Blog ». Vous écrivez le nom de la pierre et Jennifer a mis à tout détailler. Donc, ça va être cette première partie. La seconde partie de ce live sera dédiée à la lecture euh, du courrier qui a été envoyé au Conseil d'État à M. Christophe Chantepie, Juge des référés des libertés au nom du peuple de France ». Je vais vous le lire. Il est très important que vous soyez mis au courant de ce qui a été envoyé le 7 avril 2022 pour vous rendre compte un petit peu de ce qu'il se passe dans les journaux. Évidemment, ne relaye pas et ceci est totalement légal. Donc je demanderai à Facebook, s'il vous plaît, de ne pas désinguer cette vidéo également. À la fin de ces deux thèmes, je prendrai les cartes, je poserai et en fonction de ce qui va ressortir suite à la lecture de ce courrier, on verra si les énergies veulent bien nous répondre. Vous avez constaté depuis des semaines, voire des mois, qu'ils ne veulent surtout pas parler des élections. Je ne suis pas la seule euh, à le dire, à le démontrer que pour l'instant, c'est du pataugeage même au niveau de la voyance et de la médiumnité. Donc, nous commençons ce live par la présentation d'une partie de la collection, je dis bien d'une partie de la collection, euh, des bracelets pour euh, cet été 2022. Donc, ils sont ici. Donc, en haut, vous avez de la tourmaline facetée, Melon d'eau. Ici, nous avons un bracelet en quartz rose, en cornaline, en quartz rutile tourmaliné, en grenat, en pierre de lune rose en lave, en lapis lazuli. Euh, ah ben je l'ai mis deux fois, lui. Alors, attendez. Hop, je vais l'enlever parce que sinon, ça, ça va me perturber. En, en obsyène œil céleste et ici, en amazonite. Donc, je vais vous les présenter plus facilement. Donc, hop, je vais les… Hop, le mettre. Hop. Donc, ils sont tous basés sur le même principe. Ils sont tous montés sur fil de nylon. Donc, il ben, y a du noir, il y a du blanc, notamment cela. Donc là, vous avez le bracelet en quartz rose avec des pierres de Miyuki et le nœud chambala, donc réglable. Donc, ça va aussi bien aux enfants, aux femmes et aux hommes. Donc là, vous avez celui en quartz rose. Hop, je l'enlève. Il est déjà sur le site. Alors là, je vais vous le montrer parce que je l'ai déjà ici. Hop Bon, je n'ai pas fait la même fermeture que pour les vôtres. Donc là, vous avez le bracelet en tourmaline de pierre fastée. Vous voyez, ça brille. Et entre, vous avez des, des, des perles de Miyuki. Vous voyez, elles, elles sont facetées. Donc, il est également sur le site. Donc, je préfère prévenir par rapport à celui-ci que c'est selon l'arrivage des pierres, le, la tourmaline Melondo, Regardez, les, les bracelets ne sont pas les mêmes. Ce ne sera pas les mêmes couleurs. Donc, euh, ensuite, vous avez le quartz rutile tourmaliné. Hop, voilà, il est comme ceci. Tout fin. Attendez, je le mets bien. Pareil, avec le nœud chambala. Évidemment, si le, le, le, la, le cordon... Est trop long, vous pourrez le couper, refaire un nœud et mettre un petit coup de briquet pour bien fermer votre nœud. Il y a celui en cornaline. Qui est comme ceci. Hop. Hop. Bon, ils sont où tous les autres ah. Moi, je ne sais pas si j'ai mis tous les autres. Bon. <rire> Vous avez le grenat. Bon, le grenat, je l'ai fait à la taille du poignet de Kimberly parce qu'elle le voulait. Et du coup, il se remontait beaucoup plus grand. Donc, ça va, je n'ai pas des gros poignets, heureusement. Hop, hop, voilà. Le grenat qui est comme ceci. On voilà, va l'enlever. Les autres, il va falloir que je les, que je les sorte. Je les, je les ai laissés dans les sachets. Hop. Alors, il y a celui-ci que j'ai monté ce matin qui va atterrir sur le site. Alors, peut-être pas aujourd'hui, dans les jours qui arrivent, tout en amazonite. Voilà. Vous avez... Alors, lui, c'est un de mes préférés. <rire> en lave. Il est également déjà sur le site. Voilà, rempli de, de couleurs sur les, le côté avec la lave. Vous avez également celui en obsidienne. Vous voyez, ils sont faciles à mettre. Hein Donc, vous l'enfilez, vous attrapez... Le bout un bout d'un autre bout et vous serrez vous-même. Donc, ça, c'est en obsidienne œil céleste. Hop, si je le mettais droit, ça serait bien aussi. Voilà. Il y a celui-ci qui est aussi sur le site. Il y a le lapis lazuli également que je défais du rondin. J'essayais de faire vraiment une grande diversité. Comme ça, vous avez un grand panel de, de couleurs. Voilà. Là, attendez, je vais vous le mettre. Regardez, je vais afficher le, le, le commentaire de Béla. Et là, vous avez en pierre de lune rose. Voilà. Lui, il est très discret aussi. Voilà, donc ça, ce sont... C'est le début de la collection de l'été 2022 que vous trouverez sur le site. Donc, les prix varient de 8 euros jusqu'à 20 euros selon les pierres, selon le temps également passé à les monter, évidemment. Du coup, alors maintenant, nous allons passer à la deuxième phase que je trouvais assez important à vous lire pour que vous puissiez être au courant de pas mal de choses. Donc, a été envoyé à Paris le 7 avril 2022 au Conseil d'État à M. Christophe Chantepie, le juge des référés des libertés, au bureau des référés, en place du Palais-Royal à Paris 1er. La procédure remise et enregistrée sous le numéro « Objet requête et référé des libertés ». Monsieur le Président vous trouverez ci-après si une requête en référé-liberté portant sur la demande d'annulation partielle de la déclaration 2022-187 PDR du 7 mars 2022 relative à la validation des candidats à l'élection présidentielle. Ce référé-liberté attaque la validité de la candidature de M. Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République, en raison de suspicions lourdes de malversation. Blanchiment de fraude fiscale, atteinte aux intérêts fondamentaux au titre de rupture d'indépendance stratégique de la France, atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au titre de vente du patrimoine technologique et industriel, et atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation au titre de l'entretien d'intelligence avec une puissance étrangère de complot contre la France, d'atteinte à la sécurité des forces armées et aux zones protégées intéressant la défense nationale. Ce référé-liberté bénéficie en outre de la signature des élus suivants figurant en annexe, ces élus ont été rendus destinataires du référé Liberté et ont approuvé le contenu par signature électronique. Cette requête est enfin déposée pour que le droit français s'applique à tous ses citoyens et notamment les personnes dépositaires d'une autorité publique passée ou présente dont la conduite et les choix sont allés manifestement à l'encontre des intérêts fondamentaux et supérieurs du peuple français et de la nation. Vieux et agréé, le Président, l'expression de ma très haute considération. Ça a été envoyé par Alexandre Juvin-Brunet. Conseil d'État, un place royale, Paris 1er, juge des référés, requête en référé, liberté pour Association du Peuple de France, contre la décision 2022-87 PDR du 7 mars 2022, portant sur la liste des candidats des élections présidentielles. Plaise au Conseil d'État, les compétences des juges des référés du Conseil d'État, statuant par voie... Requête des référés liberté, article 521-1 du Code de la procédure administrative, statut saisi. Plaise au Conseil d'État. Les compétences des juges des référés du Conseil d'État, s'attuant par voie requête des référés liberté. Article 521-1 du Code de procédure administrative stipule « saisie d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence ». Le juge des référés peut ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou d'un organisme de droit privé chargé par la gestion d'un service public aurait porté dans l'exercice de ses pouvoirs une atteinte grave et manifeste illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de 48 heures. « Attendu que le Conseil d'État est compétent », pour connaître toute requête déposée par un citoyen contre un acte administratif ou un manquement de l'administration dans le cas présent s'agissant de la décision 2022-187 PDR du 7 mars 2022 portant sur la liste des candidats d'élection présidentielle 2022 par le Conseil constitutionnel. Attendu que M. Emmanuel Macron, par ailleurs huitième président de la République en exercice à cette date, s'est déclaré candidat à sa réélection malgré les atteintes manifestement fondamentales de l'État de droit, comme des atteintes aux intérêts supérieurs de l'État et des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, et enfin des comportements incompatibles avec la fonction présidentielle, tenant des possibilités de blanchissement de fraude fiscale effectuée à, avant son mandat présidentiel actuel. « Attendu que ces possibles atteintes, sabotages, complots et malversations concernant un candidat aux élections présidentielles constituent un danger pour la France et son peuple, dont son territoire, sa population et ses institutions. Attendu que la France et son appareil d'État au service du peuple français ont fait l'objet d'une infiltration par les puissances étrangères violant l'intégrité du territoire du souverain national. Attendu que l'urgence, la violation et l'ensemble des libertés de droits fondamentaux ainsi que les atteintes graves et illégales vont être démontrées font que la présente requête des référés libertés présente toutes les caractéristiques de recevabilité, recevabilité exigées. » Donc, je vais le mettre parce que tu ne vas pas arrêter de le mettre. En, voilà, parce qu'il faut aller plus vite que la musique. Donc, je, ne vais, je vais arrêter de lire le truc. Voilà. Donc, les gens ne seront pas mis au courant de ce qui a été demandé avec des preuves fondamentales, avec la signature de plus de 500 personnes Politique qui valide la requête et est refusée par le juge. Voilà, donc on remercie Top Angèle d'avoir euh, ben saboté la lecture du coup. Voilà. Donc, si vous voulez la lire en entier, eh ben je, vous, je vous invite dans ce cas-là à aller ben, sur les réseaux sociaux et essayer de la trouver. Donc, merci Top Angèle. Voilà, au moins c'est fait. Voilà. À vouloir aller trop vite. Ben maintenant, je, je vais vous montrer comment ça fait d'aller trop vite. Donc là, il y a à peu près 300, ouais, il y a 314 personnes qui sont là. Je ne pense pas que les 314 personnes étaient au courant de ce courrier-là. Donc, merci beaucoup. Voilà, merci. Du coup, bon. Du coup, je vais poser les cartes et on va voir ben, ce qui va en, re, en ressortir. Du coup. Voilà, on sait que la requête a été rejetée parce que je comptais le dire à la fin de la lecture. Bon, il faut aller trop vite, évidemment. Donc, moi, là, je suis en train de digérer le repas de midi que j'ai pas mangé et cuver l'alcool du week-end week de mon anniversaire qui n'est pas encore passé. Il faut aller trop vite. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite, apparemment, pour certaines personnes. Et ça commence à être vraiment fatigant. Donc, parce que même si ça a été rejeté, est-ce que par la suite, ça va faire quelque chose Parce qu'il n'y a pas que ça qui a été acté. Il y, a plein de il y a plein de choses. Je vous avais parlé hier euh, lors de ma voyance euh, que je voyais euh, un vote qui allait se faire entre citoyens et effectivement, il y a quelque chose qui a été fait. Donc, je vais vous chercher le lien. J'ai oublié d'aller le chercher, je suis désolée. Je vais aller vous chercher le lien tout de suite de ce que l'homme a envoyé hier. Donc, je vous invite à écouter la vidéo explicative de la personne qui a fait ceci. Hop Tchaka, euh, tchaka, tchaka, tchaka, tchaka, tchaka. Donc, on ouvre. Donc, copier. Voilà. Et coller. Voilà, je mets dans le chat. Voilà. Donc, vous allez relever ce lien-là. Je vais vous le laisser. Donc, relevez ce lien-là. Vous allez sur le site. Euh, C'est très bien expliqué. Voilà. Donc, allez-y, allez voir euh, ce qu'il en est. Et à vous de faire ce... Si vous en avez envie, moi, je n'oblige personne à faire quoi que ce soit, comme je n'obligerai personne à aller voter ou pas aller voter. Donc, je remercie personnellement les personnes qui ont insulté les personnes qui sont allées voter. Et je remercie personnellement les personnes qui ont injurié, les personnes qui ne sont pas allées voter. Donc, la division a bien marché. Donc, les personnes qui sont allées voter, ben, vous êtes des connards, à ce qui paraît, et les personnes qui ne sont pas allées voter, vous êtes des connards aussi. Voilà, donc le respect de chacun, c'est fatigant, c'est fatigant. J'aimerais juste que vous vous positionnez, que vous vous rappelez un petit peu l'année dernière, les élections régionales, Combien de pourcentage avait fait le parti En Marche Ça y est, ça vous ramène Ils avaient fait 2%. Que 2%. Et là, pour une élection présidentielle, il en fait 28. Également, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de citoyens se sont vus Disparaître des listes électorales. Énormément de témoignages circulent sur les réseaux sociaux. Il y a, il y a même un maire, un maire le, de quartier ou de ville, donc à Strasbourg. Donc, je vais aller vous chercher son écrit. Je vais vous le lire. Hop Ah, ben, ils sont où les photos? Ah, oh ben, flûte alors. Ah, ben, elle a enlevé les photos. Flûte, flûte, flûte, zut, zut, zut. Donc, ouvrir le lien, est-ce que c'est ça Ah ben non, le lien, il a disparu, évidemment. Donc, un maire qui a fait un poste en disant qu'il y avait plus de 14 000 personnes euh, à Strasbourg qui se sont vues effacées de la liste électorale. Voilà, donc Jean-Michel qui est présent peut vous le confirmer. Voilà, il y a eu plus de 14 000 personnes sur Strasbourg qui ont été effacées des listes électorales, ils n'ont pas pu voter. Une jeune fille à Marseille de familles très nombreuses, mais vraiment très, très nombreuses, a témoigné également, c'était la seule de ses frères et sœurs, de ses parents, de ses cousins et de ses oncles à être encore inscrite sur la liste électorale. Ils sont partis voter en famille et il y a quelques qui avaient pu voter parce qu'ils n'apparaissaient pas, les autres n'apparaissaient pas sur la liste électorale. Voilà, et c'est comme ça, c'est comme ça de partout en France. Beaucoup de personnes ont disparu des listes électorales. Il y a eu également des témoignages des personnes qui n'avaient pas leur carte QR code, leur carte électeur QR code, qui sont allées avec leur ancienne carte électorale ou seulement leur pièce d'identité. Il a fallu faire des pieds et des mains pour qu'ils puissent voter. Il y a des personnes qui étaient dans les bureaux de vote qui jouaient sur le... Oui, vous n'avez pas votre carte, vous ne pouvez pas voter. Or, la loi stipule bien que tu peux voter simplement avec ta pièce d'identité et ceci a été relayé également à la télévision. Voilà. Alors, hop, voilà. Donc, plein de témoignages qui apparaissent. À fake news, ben, si tu veux, post-café, non, ce n'est pas des fake news, c'est des, c'est des faits, ce sont des maires et des élus qui témoignent que beaucoup, beaucoup de leurs citoyens, de leurs villes, ont été effacés des listes électorales. Donc, post-café, je t'invite à téléphoner au maire de Strasbourg et que tu le, tu lui demandes, qu'il t'amène une preuve, puisque tu, apparemment, tu es plus au courant que les élus et les maires qui sont positionnés dans leur ville. Et on va voir si va, si tu vas valider le fait que c'est un fake newser. Voilà, 14 000 personnes à Strasbourg qui ont disparu des listes électorales. Non, ce n'est pas de la fake news, Post Café. je suis désolée de te contredire. Ce sont des élus, ce sont des maires et des élus qui témoignent. Il y a même la police qui s'est déplacée dans un bureau de vote à Marseille parce que ça part en pugila, dans un quartier, étant donné que les personnes n'étaient pas inscrites avaient disparu des listes électorales. Donc, je t'invite à téléphoner au commissariat du 14e à Marseille pour savoir si la police s'est bien déplacée par rapport à des échauffes échauffourées sur un bureau de vote, par rapport à des centaines de personnes qui n'apparaissaient plus du tout sur les listes. Ils étaient prêts à, à, à péter le bureau de vote. Donc, euh, fais, renseigne-toi. Regarde, je te donne les éléments pour que tu puisses t'apercevoir que nous ne sommes pas en train de relayer des mensonges, mais des faits, des faits et des vérités. Alors, tchac, euh, tchac, tchac. Alors, qu'est-ce que vous avez mis d'autre Ah, voilà. Également, des, euh, les petits papiers que vous prenez pour voter, ben, dans certains bureaux de vote, ils n'y étaient pas tous. Voilà, Alice Nevers, le note. « Ma mère a été votée, ils avaient caché la, la colonne de Le Pen. » Ce sont des témoignages, hein Je suis en train de lire vos commentaires au passage, hein, donc euh... voilà. Regarde, regardez, ça n'arrête pas, c'est une déferlante de témoignages. Voilà. Ce sont des témoignages, ce, ce, ce ne sont pas des, des films de science-fiction. Non, non, ce n'est pas une pièce théâtre non plus. Et ça a été validé, regardez, hop, affiché. Voilà, hop une dame à Alfortville a dû courir à la mairie au tribunal pour se faire valider, pour pouvoir voter. Ils étaient plusieurs. Voilà. Voilà. Allez, maintenant je vais poser les cartes. On va voir ce qui va en ressortir entre les deux tours. Donc je demande juste entre les deux tours, savoir par rapport au courrier que j'attendais d'avoir. Donc je remercie Séverine euh, d'être tombée dessus. Donc et on remercie Angel de, pour la, la fin de la lecture qui a été précipitée. Donc vous n'aurez pas la fin, vous irez le chercher. Donc euh, donc ça a été euh, rejeté alors que toutes les preuves étaient là. Qu'il y a eu, les, les il fallait avoir au minimum 500 signatures pour faire valider ce courrier. Donc, nous avons les plaisirs qui tombent. Nous avons le procès. Hop. Nous avons les pénates. Nous avons la passion. Et là, je parle juste entre les deux tours. Je pose la question juste entre les deux tours. Les pourparlers. Les présents. Les pensées, excusez-moi. Les l'évolution. Les, les, les, ah! L'élévation, je ne vais pas y arriver. L'accident. Ça, c'est la prison. Et la dernière, je poserai que le Béline. Les amours. Donc... Je reste sur ce que je vous dis depuis plusieurs mois maintenant euh, et sur ce que certaines et certains collègues de la voyance, les confrères et les consoeurs vous disent. Il se passe un événement entre les deux tours. On ne sait pas ce qu'il se passe. Et régulièrement, si vous reprenez toutes les anciennes vidéos de mes confrères et de mes consoeurs, ainsi que les miennes, quand on parle des élections, il y a tout le temps la carte des procès qui tombe à tout le temps les pénates, la ruine et la prison. Tout le temps. Tout le temps. À titre personnel, je n'arrive pas à vous faire une, une, une voyance, comme certains me disent « guidance », mais je n'aime pas ce terme-là du tout parce que je ne suis pas guide touristique. Je n'arrive pas à vous donner les éléments, les détails pour vous préparer à ce qui va arriver. Donc, il y a deux possibilités. Soit nous n'avons pas le droit de vous le dire, ce qui arrive pour X ou Y raisons, ni nous devons le, réellement le savoir. Soit, et ça je m'adresse qu'à ceux qui, qui croient à ce que je vais annoncer, soit il y a énormément de travail occulte et je le mets entre guillemets, sur ces élections qui nous empêchent de comprendre ce qui est en train de se jouer. Allez, Hop. l'étoile de l'homme. Les pénates, vous avez vu combien de temps j'ai secoué, hein? Le procès, et je prends au hasard, hein? la grâce, le feu, la famille, la réussite, le bonheur, les présents et la passion. Donc, la question qui a, qui a été posée dans ma tête, ça a été est-ce qu'il va y avoir réellement des élections Donc, la première carte qui est sortie, c'est l'homme, c'est l'étoile de l'homme. Donc, oui, il y aura des élections. Alors, peut-être pas le second tour, peut-être décalé. Je le mets en peut-être à chaque fois et j'ai l'homme, mais je n'ai pas l'homme qui est présenté. C'est pas l'homme qui est présenté parce que les, le, les pénates et les procès, le procès ressort encore une fois et je reste sur ce que je vous ai annoncé, ce que je continue à sortir, est-ce que les collègues vous sortent, il y a quelque chose qui va arriver entre les deux tours et effectivement, il y aura des élections mais pas comme ça. Il y a il y a un truc, il y a un truc. Donc est-ce que ça le courrier d'Alexandre Juvin a ouvert une porte même s'il a été Débouté, est-ce que ça n'a pas ouvert une porte à autre chose Est-ce que ça ne va pas valider autre chose Est-ce que le vote que je vous ai partagé ne va pas faire quelque chose Est-ce que les actions qui ont été déposées, les recours qui ont été déposés par d'autres politiciens qui se présentaient aux élections présidentielles va faire quelque chose Gros point d'interrogation. Est-ce que des dossiers vont sortir qui étaient sous le coude de personnes à l'extérieur de France vont, vont sortir Point d'interrogation. Il va se passer quelque chose. Je sais que normalement, nous voyons, d'après certaines rumeurs, on sait tout sur tout. On sait même comment est fabriquée la poussière, on sait même comment d'où vient, vient l'univers et quelles sont les molécules et la composition chimique de ton sourcil. Non, je rigole, ceci, c'est une boutade. Hein. Non, on n'a pas réponse à tout, mais là, effectivement… Il y a, un, et comme, dit, comme dirait Margot, il y a une espèce de gros nuage, un gros voile. Il faut monter très haut dans l'astral pour essayer de comprendre. Mais monter très haut dans l'astral peut être également dangereux pour nous parce que si nous forçons pour avoir une réponse, derrière, c'est là qu'on a les coups de bâton. Donc, on va éviter d'avoir des coups de bâton. On va respecter la demande Donc pour celles et ceux qui sont religieux des anges et des archanges et pour moi, pour les énergies, ils ne veulent pas nous le donner, c'est qu'il y a une très bonne raison à ne pas tout savoir. Ils nous donnent une direction, mais ils ne nous disent pas exactement le chemin à parcourir. Voilà. Voilà, donc je remercie Place, Sadia qui confirme. Bonjour Vini et les gens, je confirme. Exactement, Marie, comme me dit Marie également. Nous pouvons rester que téléspectateurs de ce qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, dans un quartier à Marseille, 200 personnes de radier. Voilà. Et Altea confirme également ce que je viens de dire. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui l'annonce. Margot aussi parle de magie sur les élections. Voilà, Margot a fait une voyance hier, donc je vais aller l'écouter. Donc, merci à Sylvia de, de nous partager ce que Margot a dit. Donc, voilà, ça, ça rejoint tout le monde, hein. on se rejoint tous et toutes. Hein. Alors, Post Café. S'il ne se passe rien entre les deux tours. Je te retire une troisième fois les cartes. Regarde. Et je t'invite à, à aller écouter tout, toutes et tous les voyants et les médiums de tous les réseaux sociaux. Donc ceux qui, qui sont des vrais, donc les présents, le bonheur. Le procès, est-ce que tu te rends compte Parce que je ne sais pas si tu as un garçon ou une fille, donc je vais taper Yel, parce que ça vient de sortir, c'est Yel. Donc Yel, regarde, je te, je te montre, hein. ça fait trois fois, trois jeux, trois fois la même carte. La paix. La fortune. Les et pertes. C'est l'entre-deux tours, hein. les nouvelles. Est-ce que tu veux jouer On va jouer. L'étoile de l'homme. Oh, c'est rigolo, tiens. Oh, oh, mort de rire. La renommée. Le procès ne fait que sortir hein, à longueur de temps. Et la ruine. Oh, tiens. Oh, oh, oh, oh, oh. Trois fois qu'elle sort. Oh, oh, mort de rire. Ha, ha, ha. Voilà. Donc là, je me moque de toi ouvertement, M monsieur, dame, parce que je ne sais pas comment tu t'appelles. Voilà. Pour faire plaisir à ton Café. Voilà. Du coup, donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Là, il y, a, il y a, Yvon, il y a énormément de bruit qui ont couru, couru par rapport au QR code sur les cartes électorales. Donc, c'est ben, Yvon qui va vous l'expliquer. Parce que moi, je, je peux, oh, juste oralement, à quoi ça servait le, code, le QR code sur les cartes donc, Ce qu'ils ont dit, c'était juste pour euh, pouvoir accéder euh, au truc des élections. C'est tout. Voilà. Donc, je répète, si jamais vous n'avez pas entendu. Donc, le QR code, en fait, c'était juste pour valider votre numéro d'électeur pour vous trouver plus vite sur les listes. Voilà. Et accéder, accéder aux élections, au site des élections. Voilà. Et pour accéder également sur le site, le site des élections. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui a été dit. Maintenant, à voir dans le futur. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Passez un très très bon mardi, arrêtez d'être en colère et arrêtez d'être haineux pour, entre les personnes qui sont allées voter et les personnes qui ne sont pas allées voter. C'est un choix, ce n'est pas une obligation. Et euh, quand bien même, euh, je vais juste vous poser une question, en toute franchise, de tous ceux qui se sont présentés là, tous ont dit qui vont augmenter le pouvoir d'achat, augmenter les revenus, donc le RSA, le SMIG et les salaires, les allocations, faire baisser les loyers, pas de problème. Mais lesquels, lequel ou laquelle des 12 qui se sont présentés a parlé comment faire venir l'argent en France avant de le distribuer Je vous laisse avec ça. Je vous embrasse. Très bonne journée.